Je préfère rester entre la vie et la mort. C'est ta manière à toi d'être euh, immobile. C'est ton immobilisme à toi. Pourquoi est-ce que tu restes dans cet immobilisme Parce que tu analyses tout le temps et tout. Donc en fait, en répondant à ta question, je valide ton putain de système que j'essaie de faire bouger depuis le départ. <rire> putain, ça fait du bien de le dire. Non, en sérieux. Fais, agis. Tu n'as pas à t'analyser encore et encore et encore et encore et encore. Tu veux une voix Crée ta voix. Tu veux un gâteau Crée ton gâteau. Invente une recette, pique la recette d'une autre personne. Tu as peur de créer. Elle est là ta peur. Elle n'est pas ailleurs. Donc, comme ce soir on est dans une énergie particulière, comme chaque mercredi, comme chaque seconde, comme chaque nuit que l'on passe, comme chaque journée que l'on passe, aujourd'hui cette énergie me dit de te dire Traverse ça. T'as peur de créer Créer quelque chose. Créer un site internet, créer un gâteau, créer un groupe de paroles, créer quelque chose. Créer une structure, créer une limite. Créons. J'ai même envie de vous donner, pour, ça c'est pour le renvoi de mon groupe, un exercice à faire pour la semaine prochaine. Créer quelque chose. Prendre une vibration informe, la mettre à l'extérieur donc créer avec d'autres personnes ou faire un, intégrer des gens à une règle que vous créez. Et là, vous allez incarner quelque chose. Définissez les limites, les, euh, les conditions, etc. C'est etc. la meilleure manière de faire.